Ouais les gars, quand on regarde le groupe de l'équipe de France en Coupe du Monde, le groupe D, c'est le groupe détente. L'Australie, l'Océanie, l'Océan nul, nul les gars voilà. Déjà, pourquoi l'Australie joue la Coupe d'Asie les gars Voilà, c'est pas juste. Pourquoi l'Algérie, ils ont pas joué la Coupe d'Asie On se serait qualifié l'Algérie sur la vie de ma mère. Après le Danemark, très facile. La Tunisie, c'est easy. Voilà, la Tunisie c'est easy les gars, on va les gagner facilement. Mais attention Attention les joueurs de l'équipe de France, il y a un proverbe camerounais qui dit « Le moment où tu crois que tu n'es plus en danger, c'est là où tu es en danger. » D'accord, les gars Donc faites attention. Moi, j'ai peur. L'emblème, c'est la poule. Et on va pas passer les poules, les gars, quand même. Moi, je préfère rappeler ce proverbe aux joueurs de l'équipe de France. Quand tu crois que tu es plus en danger, c'est là que tu es en danger. Et là, vraiment, on n'est vraiment pas en danger, les gars. Voilà, l'Australie va finir cinquième du groupe sur la vie de ma mère. Voilà, on va finir avec 12 points sur neuf possibles. 12 points, les gars Tu peux avoir 10 Benzema. Si le 11e, c'est tout, tu gagnes rien du tout. Voilà. Après les gars, il euh, ne faut pas être négatif comme ça. Hein. Mais moi j'ai une solution. Voilà. C'est que l'équipe de France joue sans milieu de terrain. On met 4 défenseurs, 6 attaquants et le gardien. Voilà les gars, on est tranquille. La vie de ma mère. Même tu mets Mandanda à la place de Pavar. Voilà. Et c'est l'équipe parfaite. 4 défenseurs, 6 attaquants.